Je vais vous faire une confidence, je suis un people pleaser. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui cherche constamment à plaire aux gens. Euh, J'ai consulté un psy qui m'a dit que c'était certainement lié à un attachement insécure lors de mon enfance. donc C'est le genre de choses sur lesquelles euh, je travaille en ce moment. Et euh, Je sais que cette peur de rejet, bah, beaucoup beaucoup de coachs euh, la ressentent, surtout quand on est en phase de marketing et en phase commerciale où on veut attirer nos clients. Et Du coup, c'est un sujet très important et j'aimerais euh, t'en parler. Avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, euh, je m'appelle Ningen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs comme toi à développer un business rentable, passionnant et qui fait une différence dans ce monde. Si tu veux aller plus loin, il y a un guide en dessous de cette vidéo que tu peux télécharger et euh, tu auras euh, la feuille de route de notre système Ascension qui te montre en neuf étapes comment développer un business de coach. Alors, euh, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que le rejet fait juste partie de la vie et c'est normal. Alors, tu vas me dire que je t'apprends rien, mais je vais quand même te le dire parce que si c'est la vérité, bah, euh, c'est important que je te euh, la dise. Quand tu es au téléphone par exemple avec des prospects, c'est normal qu'il y ait 9 personnes sur 10 qui te disent non. Et ça, c'est difficile à accepter au début. Je me souviens qu'avec un de mes mentors… Euh, il y a quelques années, il y avait un challenge en novembre et c'était le, euh, le challenge novembre. Le challenge, c'était d'obtenir un maximum de non durant le mois de novembre. Donc, automatiquement, on savait que si on avait beaucoup de non, ben, on aurait aussi des oui. Et ça, c'est important, juste que tu comprennes que sur 10 prospects que tu as au téléphone, c'est normal que la majorité te dise non. Et parmi ceux qui te disent non, il y en a qui deviennent un non client plus tard. C'est juste. Une loi universelle et du coup les bons commerciaux ils savent que chaque non le euh, lui rapproche le rapproche de du prochain oui et ça c'est important que tu l'aies en tête et ça devient un jeu du coup euh, autre chose que j'aimerais te dire c'est que quand tu contactes des gens des prospects via les réseaux sociaux admettons ou que tu envoies des emails et que tu as des taux d'ouverture faibles c'est normal aussi les gens sont occupés en fait c'est normal que ils ne regardent pas ton contenu ils ne te répondent pas donc si tu as compris ça déjà, c'est 50% du travail est fait. Mais j'aimerais aller plus loin et te dire aussi que chaque non est un apprentissage. Un an est un apprentissage. Pourquoi cette vente ne s'est pas bien passé C'est plutôt que d'aller te morfondre dans ton canapé. Oh, pourquoi je n'ai pas réussi Je suis un loser. Ok, qu'est-ce que j'ai bien fait durant cet appel Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer Est-ce que je peux réécouter cet appel pour m'analyser et voir tes erreurs, tes, tes ces, ces rejets comme des opportunités d'apprendre. Et si tu arrives à être dans cet état d'esprit-là, je peux te dire que les choses vont aller beaucoup, beaucoup plus vite. Si chaque échec, si chaque rejet est, un, est une opportunité d'apprendre, là, tu vas t'améliorer très rapidement. Et la dernière chose que j'aimerais te dire, c'est qu'un rejet, c'est aussi un cadeau que tu fais à la personne qui te rejette. Parce que par exemple, si tu es en appel avec un prospect, et ben pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ou peut-être deux, euh, deux fois une heure ou trois fois une heure, tu vas passer du temps avec quelqu'un qui, en qui tu crois. Et la personne, même si elle te dit non, pendant un instant, elle se dit wow, « Waouh, ce coach croit en moi, il voulait m'accompagner, c'est que j'ai de la valeur. Même si je ne travaille pas avec lui, bah, ça fait du bien en fait, d'avoir reçu de l'aide déjà. » et d'avoir eu l'opportunité de participer à quelque chose. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes que c'est un cadeau que tu offres. Rarement, les gens vont te rejeter en étant fâchés, euh, sauf quand peut-être tu, euh, tu, tu fais de la prospection commerciale par téléphone, okay mais ce n'est pas le cas. Rarement, les gens vont partir fâchés. Pour ne pas dire jamais, la plupart du temps, ce sera merci d'avoir passé ce temps-là. Donc, chaque rejet que tu as, bah, tu peux en être fier comme une médaille euh, que tu peux porter sur toi. Bah, bravo, bravo. Parce que ça veut dire que tu as été dans l'action, ça veut dire que tu as tendu la main. Et même si la personne te dit non, un peu comme euh, un SDF qui est par terre et qui semble avoir faim, tu dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Est-ce que je peux vous donner une pièce ou un sandwich Et que pour X raisons, il te dit non eh ben, j'ai envie de te dire bravo parce que tu lui as offert une opportunité, tu lui as tendu la main et s'il ne la prend pas, ben c'est OK aussi. Je te dis à très bientôt et j'espère vraiment que tu vas pouvoir développer ton business et que tu auras de moins en moins peur d'être rejeté. Si on peut t'accompagner et t'aider à aller plus loin en bas de cette vidéo, tu verras, il y a des ressources pour euh, t'aider dans ce sens. Je te dis à très bientôt. Ciao